Yo salut à tous, bienvenue pour cette vidéo, je suis très content, nous avons réussi à faire le record du monde sur la map d'IMAchine machine sur Call of Duty Black Ops Cold War, le nouveau zombie. Donc vous allez voir, je vais vous laisser regarder le gameplay, nous avons fait donc 88 manches en 6 heures avec la stratégie que j'avais trouvée le premier jour à la sortie de la map. Du coup on a eu pas mal de, de chance dans la partie, on a eu plusieurs fois le pistolet laser malgré le bug du Regen. en fait, quand non. on meurt on perd le pistolet laser et euh, on est obligé de se laisser mourir et de le récupérer la manche passée et là c'est vraiment n'importe quoi. Je vous ferai un montage euh, de la partie et je vais vous laisser tout simplement euh, regarder le gameplay avec Fortnicker, je vous mettrai le lien de son Twitch dans la description de la vidéo. Une bonne vidéo à tous et à très bientôt. Ciao tout le monde. Je mets un singe pour recharger il y a un boss un singe, fais attention à toi J'ai envoyé un singe Ok Je vais mettre mon SP S'il est trop contact faut qu'on bouge hein. Non je vais pas dire mais je trouve qu'il est un peu beaucoup près là Ok, je crois qu'il est mort hein, non Il y a un de mort, deux de mort Ok Dès qu'il s'enlève je mets le mien, mien. Vas-y nickel il me reste 100 balles C'est quoi ça Je cours, je cours Nice Faut les claquer eux là bas là au loin Mais Ils sont invincibles C'est bon Nice Allez faut que, que tu recharges ton SP Je peux singe, je peux singe Je singe pour le SP Il y a un boss J'ai singe que ouais, le singe il est tombé en bas le bâtard Ok on le pète au laser Ok j'ai mon SP c'est bon, bon. Spé, Vas-y balance. Je peux pas Y'a une Autoréa si t'as pas J'ai mis le mien. C'est scandaleux. C'est scandaleux C'est bon. Deuxième c'est bon. C'est scandaleux hein. On les a éclatés ici. Ouais, Bien j'ai 250, je te j'ai même envie d'aller voir Va prendre des singes, mais j'ai plus rien gros. J'ai plus rien J'ai plus rien en fait, quand tu bleed T'as plus de matériaux, tu vois, regarde, j'ai 40 et 250 Ça veut dire là, je peux plus faire d'armure Premier niveau d'armure Je crois il y a Je reprends la parole une petite minute pour vous signaler Une petite chose par rapport à ce zombie En fait, il y a un bug Que bon beaucoup de personnes connaissent Mais en fait, quand on meurt, et, bah, et qu'on a le pistolet laser Il y a un bug qui fait qu'on en fait le pistolet laser n'est plus dans notre inventaire et du coup la seule solution est de bleed euh, donc de laisser mourir totalement afin de pouvoir le rechoper dans la boîte mais en faisant ça et eh ben bah, du coup euh, on n'a plus de matériaux on, on peut plus faire d'armure on peut plus rien faire donc je vous ai mis un petit moment de, du gameplay euh, parce que c'est assez rigolo parce que je me fais vraiment harceler et je vous mettrai ensuite euh, la fin de partie euh, à la manche 88. Je vous laisse continuer d'apprécier ce joli gameplay et je vous dis à la prochaine Ciao Allez, tout le monde Vas-y c'est bon, euh, je mets mon ulti en haut et j'ai. Vas-y monte sur les de l'avion. Ah non mais non mais faut. Bah vas-y vas-y vas-y ouais ah, vas-y fais fais, fais fais fais fais fais vas-y vas-y de toute façon tu peux les tuer moi je pack ici et. Tu les Ah y'a le gros What bah, Ouais ouais y'a le gros oh, j'ai eu peur Ouah ça court trop vite Pour ça faut qu'on fasse le petit le petit le petit tour là Attends, en plus lui il m'en met une, allez allez, encore une je suis mort mais cours, bon dieu Allez, vas-y le chien ouais, Il a sauté sur la gueule <rire> C'est <c> trop <rire> C'est ah, C'est bon, c'est quoi ce jeu de fou ouais, J'ai déjà plus de shield Je me fais violer, là. Je peux pas faire que mourir, je peux pas. Faut, faut qu'on fasse un truc où c'est du pack par pack. Sinon, je vais faire que de me faire éclater. Là, faut tuer entre les deux arbres, c'est mieux pour moi. Bah, où tu veux, je m'en branle, mais de toute façon, dans tous les cas, après, il faut courir. Ah je es mort T'es mort Ouais, ouais, mais c'est pas grave, j'ai ma réa. C'est pas grave, il a ça rien il a dit. J'ai mon laser, c'est bon, je vais chercher une réa. I come, I come. Une baffe, je suis mort. Ah, mais il me faut peut-être la réa rapide aussi, c'est un bon at Putain, je suis cané encore, mais attends Ah oh, c'est chaud hein. Eh ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais pas de singes hein J'ai deux moi Deux singes Ouais Ok Vas-y bah je vais chercher deux singes Maintenant Ouais ouais T'as vraiment les pires idées du monde toi Ah c'est fast gros Ouais ah, ouais ouais oui. Ouais, c'est pas Attends, il m'a pété à la gueule. T'as vu le nombre de points que t'as perdu mec, dans ta mort Eh, vas-y, ça part. Par contre, j'ai pas de balle, lui. Oh, je vais me faire casser ma gueule, oh, je suis mort, non mon dieu T'es en oh, hélico Je peux pas sortir de l'hélico parce que je suis devant la porte Ouais mais c'est pas grave après t'auras le temps mais... T'es sûr que le temps c'est bon Ouais ouais le temps ça devrait aller T'as pas d'autoréa Non j'ai pas d'autoréa Et vas-y je vais encore perdre mon laser j'en ai marre Ouais mais là ils vont tous sur toi gros il se passe quoi non non, là je sais pas où ils vont mais ils vont pas sur moi Bah j'ai pas Je te les ralentis mais je vais canner certainement Ah oh ouais non, c'est la sauce Faut tirer, tire tire tire, dégage moi le passage, faut que je me barre Laisse moi, laisse -moi canner hein au pire suis obligé gros hein Sinon tu reviens, tu reviens Alors, quand tu... Tu reviens quand tu peux, ouais. Descends, descends, descends. Ouais, bah y'a le temps, y'a le temps pour la en vrai. Ouais, mais oui, je vais descendre, ouais, c'est de toute façon. Que... J'ai rien, j'ai pas de shield, j'ai rien. Ah. Ah, je vais être. Mais où est-ce ah, est... oh, Je suis je suis, je suis je... Wow. Wow. Ok, c'est bon, je suis descendu, je suis tombé haut. Oh, wow, ça a tué tout le monde, bâtard. T'es où Je suis là. Yeah. Attention. Tire toi vous ouais, T'as ton, je... ton... ton laser Ouah Non, non, je l'ai pas, je l'ai pas ah, Je me fais violenter, je suis en first room oh, C'est chaud Ouais, ah, bah ouais Ça me dégoûte de me faire casser le cul comme ça là. Ils sont où Ah, ils vont au courant, Je sais pas qu'est-ce qu'ils branlent J'ai la TP, je, je reviens que j'ai le temps, t'es en first room. Attends, faut que je passe par où? Bah, après, s'il euh, faut, de toute façon, faut que je bleed. Hein, donc, euh, s'il faut que tu fasses la manche solo, ah, t'es mort? Euh... Non, je suis pas mort complètement, mais voilà, ah, je vais oh, mourir ouais. complètement. Prends pas le risque. Je suis là, je suis là, je suis là. Non, non, prends pas le risque. Non, c'est mort. C'est mort, gros. <rire> ah, c'est pas grave, bien joué. Bon. <rire> Eh bien j'ai manche 88 et marqué manche 87 les bâtards Comme sur B4 Ah mais quand euh, c'est le merdier euh, là, c'est le merdier euh, là-haut Je sais pas c'est quoi qui a déclenché la merde